Modesta, un prénom qui sonne comme un esclavage Une injonction à tenir sa place, à rester sage Une toute première leçon qui fait déjà si mal Les nègres de maison n'ont ni sexe ni race Depuis des siècles les femmes aussi asservissent les femmes Modesta, comme on déchire une page négligeable Ma fille, voici ta cage en héritage Sois fragile, naïve et délicate Modesta, comme on refuse de noircir une case Puisque les règles semblent immuables Un point final pour commencer une Trop grand dans les salons du pouvoir Et des messieurs importants Ça apporte à boire, ça ferme la porte en sortant Ils t'ont dit qu'une femme Ça ne veut pas changer les choses Ça se plie aux règles, aux lois qu'on lui impose Ça ne se bat qu'avec les armes que l'homme lui propose Ils t'ont dit qu'une femme Ça se plie en quatre pour sa famille Ça se sacrifie, ça accumule la fatigue Ça se console en faisant du shopping le samedi Ils t'ont dit qu'une femme Ça sourit, ça rougit, ça dit merci Quand on lui fait un compliment pourri Ça se contente de rapports où ce n'est jamais qui joue il tombe il molesta les oracles, tu as éliminé chaque obstacle, refusé d'être raisonnable, envoyé au diable leur morale, échangé les jupes des nonnes contre celles des gitanes, sans même un dieu à servir, tu es parti en djihad, une liberté à conquérir. Mais tu n'es plus Modesta Tu es à jamais immorale, immortelle Tu es indécente, femme fatale et obscène